tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, on vient d'assister à une chose des plus violentes qui puisse se passer dans le football. Une passation de pouvoir. Et en plus de ça, normalement, quand il y a des passations de pouvoir, hein, on te laisse la possibilité d'aller te combattre en tant que gladiateur. Là, il y avait un combat de gladiateur qui aurait pu être possible aujourd'hui entre Erling Haaland et Cristiano Ronaldo. Mais on voit que l'entraîneur mancunien a décidé de laisser son gladiateur sur le banc de touche, comme si Cristiano Ronaldo, c'était juste un bambin. Donc là, tu as le derby Manchester United face à Manchester City. Les autres, ils mettent toutes leurs armes sur le, sur le terrain. Toi, tu laisses tes armes sur le côté. hein Tu mets Casemiro sur le banc, tu laisses des Macs, Macs terminés sur le terrain. Tu laisses euh, Rashford. Bon, il est bon, d'accord tu mets Sancho, Sancho qui est bon euh, qu'à la partir de la 60e minute, et tu laisses Ronaldo sur le terrain, euh, sur le banc. Mais d'où tu viens Hein Alors là, qu'est-ce qu'on a pu voir Erling Haaland, d'où il vient Là, lui, il va falloir qu'on fasse des recherches sur où est-ce qu'il est né, qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu comment il a été éduqué. Comment on fabrique des cyborgs comme ça Est-ce que c'est humain Hein Là, il vient dégaler le record de Cristiano Ronaldo. Des, des, des triplés, en première ligue, ça fait combien de temps Hein Ça fait combien de temps qu'il est là Même pas même pas deux mois. Même pas deux mois, il est en train de fracasser les records de, de Cristiano Ronaldo. Hein Devant Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo ne peut même pas répondre sur le terrain. Hein Depuis quand un gladiateur, on le laisse sur le côté, et on lui dit, regarde, le lion, il est en train de manger tout le monde. Mais laisse le gladiateur aller se battre contre le lion. Hein Donc là, on a pu voir que Erling Haaland... Il était franchement inarrêtable. Là, là, avec Manchester City, c'est tout ce qui leur manquait. Les enfoirés, ils n'avaient pas d'attaquants. Là, ils ont pris Haaland. C'est du grand n'importe quoi. Ils font des passes. Là-bas, le gars, il va, il met sa longue jambe en mode dalsim. Il va de l'autre côté. Il met des têtes. Il met des frappes de loin. Il fait tout. Il est trop complet. C'est du grand n'importe quoi. Donc là, le combat Erling Haaland-Ronaldo, c'est terminé. On ne va pas se mentir. Voilà, malheureusement... Et ils ne l'ont même pas laissé combattre, Ronaldo. Euh, on le voyait totalement en dépression sur le banc, en train de se tenir le visage. Euh, alors que lui, normalement, il ne tient que les coupes. Voilà. Et là, c'est sa tête qui tenait. Euh, parce qu'il voilà, voyait un autre joueur en train de lui marcher dessus, en train de mettre des triplés. Euh, lui, il a fait ça en plusieurs années. Et là, il voit quelqu'un qui vient, qui est en train de tout terrasser en même pas deux mois. Tu te rends compte Quelle violence Mais bon, c'est comme ça tu vois, le petit Erling Haaland, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit que c'est Cristiano Ronaldo qui lui a donné envie de jouer au foot. Donc, sans Ronaldo, est-ce qu'il y a Haaland Donc, euh, voilà, Donc euh, certes, Cristiano Ronaldo, il a donné le pouvoir. Il a fait une passation de pouvoir. Il a donné, il a vu que là, il y avait quelqu'un qui était au-dessus de lui. Mais c'est grâce à lui, tu vois Donc, euh, quelque part, il y a Messi qui met des coups francs. Lui, il est là-bas en train de se tenir la tête. Voilà, c'est comme ça. Il C'est deux histoires différentes, hein voilà, bon, en tout cas, on va voir, il reste la Coupe du Monde. Et il a dit qu'il était encore là pour l'Euro. Mais là, là, cette saison, il va falloir qu'on attende que, en tout cas, la première partie, elle se termine. Parce que là, jusqu'où il va nous emmener Hein Cristiano Ronaldo, jusqu'où tu vas nous emmener